Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'édition. Vous le savez sans doute, mais euh, j'écris des bouquins, j'en ai même sorti deux en auto-édition que vous pouvez vous procurer sur mon, ma boutique Utip, je vous mets le lien dans la description. Euh, et il y a aussi plein de choses qui sont disponibles gratuitement sur Wattpad, n'hésitez pas à faire un tour. Bref! Euh, et donc euh, récemment, euh, j'ai signé avec euh, la maison d'édition Scrineo, que vous connaissez peut-être, c'est une maison d'édition euh, que je connaissais notamment pour euh, ses publications euh, ados, jeunesse, jeune adulte. Après il faut aussi un petit peu euh, littérature de l'imaginaire adulte, mais euh, bref voilà, je vous invite à découvrir cette maison d'édition si vous la connaissez pas. Et donc euh, j'ai décidé euh, de faire, euh, bah, des séries de vidéos, alors il y a déjà des vlogs qui sont sortis où je documente un peu le, le processus et comment ça se passe, etc, et ce que je fais au jour le jour. Euh, mais là du coup ça va être des vidéos qui sont un peu plus ciblées sur certaines thématiques. et donc euh, j'ai décidé de commencer avec rechercher un éditeur et trouver un éditeur. Je vais d'abord vous raconter un peu comment ça s'est passé euh, pour, ce, pour ce bouquin là, qui est donc un... Un roman qui actuellement s'appelle Alana et l'enfant vampire mais le titre est susceptible de changer parce qu'on travaille dessus en ce moment. Mais bref euh, voilà c'est un roman ado avec des vampires comme le titre euh, l'indique. Et donc euh, j'ai commencé à chercher un éditeur. Il y a un bail en fait puisque j'ai écrit ce bouquin hiver en 2017 euh, jusqu'en février 2018 à peu près. Euh, j'ai mis le point final je crois. ouais. Euh... 2018 et euh, la première étape ça a été donc après l'écriture du manuscrit, tout était déjà euh, écrit, terminé, euh, un petit peu corrigé même si on verra qu'il y a eu plusieurs vagues de corrections. La première étape ça a été euh, des speed dating euh, au salon du livre Paris euh, en mars 2018 et en gros l'idée c'est de rencontrer un éditeur ou une éditrice pendant une dizaine de minutes de pitcher son bouquin et éventuellement lui remettre le synopsis si ça lui plaît ou pas ou lui remettre le manuscrit. J'avais rencontré 4 éditeurs si je me rappelle bien. Euh, alors j'étais pas du tout préparée, je savais pas du tout comment on pitcher un bouquin. Euh, donc le premier c'était catastrophique et le dernier que j'ai fait euh, dans les speed dating de la journée c'était tout d'un coup beaucoup mieux. Il y a eu une maison d'édition qui m'a contactée pour euh, avoir le manuscrit en entier et donc j'avais envoyé le manuscrit et puis bon bah donc, ça n'a rien donné. Après ces speed dating là, donc j'attendais des réponses etc, euh, j'ai décidé de l'envoyer à quelques autres maisons d'édition que je connaissais. Euh, donc en avril-mai 2018, voilà je fais quelques envois par mail, je dirais euh, 4 ou 5 hein, vraiment, avec des maisons très ciblées que je connaissais ou pas. Clairement à ce moment là, euh, mon ciblage des maisons d'édition était pas ultra poussé, enfin je, je faisais un peu au hasard, je savais pas trop, pas trop ce que je faisais. Et ensuite il faut attendre un an pour que euh, je me donne un petit peu un coup de pied au cul. Euh, pour ressortir ce bouquin et décider d'en faire quelque chose pour de vrai. Et donc là on arrive en février 2019, je décide de recorriger le bouquin. C'est pas la plus grosse correction que j'ai faite, euh, mais euh, bon déjà euh, ça permettait d'améliorer un petit peu euh, l'histoire. Là par contre je décide de faire euh, un ciblage un peu plus précis, donc j'envoie, je pense euh, six ou sept maisons d'édition jeunesse que je savais qui éditaient euh, de l'imaginaire, il faut savoir que vraiment, il faut bien cibler vos maisons d'édition. A priori, vous n'avez pas besoin de l'envoyer à 50 maisons d'édition, un manuscrit. Il faut essayer de cibler en fonction de du contenu, du public que vous visez, euh, pour que ça rentre du coup dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ça sert strictement à rien d'envoyer, par exemple, dans mon cas c'était une histoire d'urban fantasy avec des vampires, euh, à une maison d'édition euh, qui fait que de la science-fiction par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Ou d'envoyer ce bouquin jeunesse à une maison d'édition qui édite de la littérature adulte. Et donc je fais cette première fournée, euh, et donc j'attends, j'attends. Alors vous allez voir, hein, on attend très très longtemps. C'est pas rare que on met six mois à avoir une réponse. Alors effectivement ça peut arriver au bout d'un mois, mais la moyenne c'est même plus six mois, voire un an. Les maisons d'édition, en plus plus elles sont grosses, reçoivent énormément de manuscrits. Et donc le temps que votre manuscrit à vous arrive sur la pile de, du comité de lecture ou la personne qui est en charge de de lire les manuscrits. Il se passe vraiment un certain temps, et dans certaines éditions, maisons d'édition, en plus il y a plusieurs processus, il y a une première personne qui lit, ensuite une deuxième personne qui lit, ensuite c'est validé par le comité de lecture, ensuite c'est validé par un éditeur, enfin bon bref, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Et je vois souvent des messages, je me ah, sens, j'ai pas de nouvelles depuis deux mois, machin. c'est pas grave, deux mois franchement c'est rien, euh, attendez plus longtemps. Ensuite en juillet, j'ai toujours pas de réponse à ce moment là, je crois que j'ai eu une ou deux réponses négatives type ça c'est des trucs qu'on reçoit souvent, c'est, euh, nous avons bien vu votre manuscrit mais il ne correspond pas à la ligne éditoriale, enfin voilà, c'est une lettre type, le manuscrit est refusé, tu sais pas vraiment pourquoi exactement, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'avais eu quelques retours comme ça, et là en juillet je décide par contre de faire un énorme travail de correction. Mais là quand je dis travail de correction, c'est-à-dire que je reprends entièrement le manuscrit, et euh, je la note, et je retire des chapitres, et je revois intégralement le début, parce que je trouvais que c'était trop lent, et je pensais, et je pense que j'avais raison d'ailleurs, que s'il si n'est pas pas passé dans les maisons d'édition à qui je l'ai envoyé par exemple en février, c'est parce que si tu lisais le début en fait, tu savais pas trop où tu allais, euh, les trucs bien arrivaient après, et mon début était très faible. Or, bah, alors c'est possible que le lecteur euh, dans la maison d'édition ouvre le, le manuscrit au hasard, ou passe outre un début difficile, mais si en plus votre début est pas fluide et qu'on sait pas trop où vous voulez aller, etc., bah ça n'aide pas du tout quoi, donc voilà c'est pour ça que j'avais décidé de reprendre intégralement ça. Et à ce moment là en plus, il y a une association qui s'appelle les Grenouilles Galactiques, je sais plus, enfin bon, euh, ils ont fait un guide des éditeurs de l'Imaginaire qui est extrêmement bien fait, euh, je crois que ça coûte euh, ça coûte pas grand chose, ça doit coûter 5 euros, ça permet de soutenir cette association euh, d'acheter ce guide là. Si vous écrivez des, des bouquins dans le monde de l'Imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique, etc, vraiment vous pouvez vous procurer ce truc là parce qu'il y a la liste, alors je sais pas si elle est exhaustive, mais il y a quand même, je pense, une bonne centaine de maisons d'édition qui sont référencées avec à chaque fois qu'est-ce qu'ils prennent, quelles sont leurs conditions, quel est le nombre de mots qu'ils veulent, euh, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre dans le mail pour leur envoyer, est-ce qu'ils prennent les manuscrits par mail, est-ce qu'ils prennent les manuscrits en papier, combien de temps ils mettent pour répondre, etc. Vraiment, euh, ce guide c'est une mine d'or et ça m'a permis de cibler encore une fois, d'autres maisons que je ne connaissais pas en plus, et donc d'élargir un petit peu mes horizons. Et j'ai fait à peu près, euh, je pense, une dizaine d'envois à ce moment-là, j'ai visé un petit peu large. Et c'est fin août que j'ai commencé à avoir des retours. Alors c'est arrivé très vite parce qu'il y avait des petites maisons d'édition, et, euh, et je pense que j'avais bien fait mon synopsis aussi, donc le truc est, est passé un peu plus rapidement. J'ai commencé à avoir des réponses négatives, mais qui étaient très argumentées et détaillées, euh, des, des, des réponses d'éditeurs qui me soulignait la qualité du manuscrit et qui disait bon voilà nous ça nous correspond pas mais ça c'était bien machin continuez on espère que vous allez trouver etc euh, donc là on sort vraiment de la lettre type dont j'ai déjà parlé euh, que j'ai continué à recevoir hein. mais euh, du coup avoir deux ou trois retours comme ça qui sont positifs même s'ils prennent pas le manuscrit c'est hyper encourageant et puis j'ai eu aussi des mails qui me disaient bah voilà votre manuscrit est passé euh, a passé la première étape du comité de lecture, maintenant il passe l'étape au-dessus, etc. Il y a eu des petits retours comme ça, jusqu'à du coup, euh, c'était fin août, je crois, fin août début septembre, euh, où je reçois un mail donc, de Screenéo qui me dit voilà, euh, vous avez passé toutes les étapes, je crois il y avait trois ou quatre étapes, un truc comme ça. Enfin, genre, on est intéressé, est-ce que le manuscrit est toujours disponible? Voilà. Et donc à partir de là, eh ben, on commence à discuter. Il y a eu un premier rendez-vous qui était début septembre, il y avait euh, du coup mon éditrice, celle qui travaille avec moi, et puis euh, le mec qui est au-dessus euh, au d'elle, qui s'occupe de la maison d'édition en général, pour discuter du coup du manuscrit, de comment ils voyaient euh, la sortie, comment ils voyaient euh, la communication autour, enfin des choses un peu comme ça, générales, euh, qu'est-ce qui leur avait plu, qu'est-ce qui selon eux allait devoir être modifié, etc. Donc voilà, c'était un un rendez-vous comme ça un petit peu euh, branché, éditorial, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ou pas, enfin voilà. Donc ça, début septembre, et euh, à partir de la mi-septembre, je dirais, on a commencé du coup à négocier le contrat. Je ferai une autre vidéo sur euh, les contrats, etc. Bon évidemment je pourrais pas vous parler du contrat que j'ai signé, hein, c'est confidentiel, mais je pourrais vous parler des contrats de façon générale, et vous donner des petits conseils et des endroits où vous renseignez. Donc voilà, à partir de ce moment-là, du coup, c'était lancé le contrat, il y a eu la négociation, ça a duré un certain temps, parce que bah voilà, il faut... Euh, modifier des trucs, enfin bon voilà, ça dure un bail. Je crois que c'est mi-octobre, un truc comme ça, euh, que j'ai signé officiellement le, le contrat chez eux et que donc j'ai annoncé que j'étais édité chez Screno. J'espère que ça, ça résume bien. Euh, donc ça répond un petit peu à certaines questions que j'ai reçues, c'était est-ce qu'on m'avait démarché ou pas Ou est-ce que c'était moi qui avais démarché des éditeurs Donc là, dans ce cas-là, c'est moi qui ai démarché euh, pour dire voilà, euh, je vous propose ça. Après, c'est déjà arrivé que des maisons d'édition me contactent pour, pour faire des bouquins, soit pour faire une commande, soit pour savoir ce que j'avais en magasin, etc. Les deux peuvent exister, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir de la visibilité sur internet, ça devient possible d'être contacté. Quand on est nobody et que personne ne connaît, évidemment les maisons d'édition ne nous démarchent pas. Donc voilà, il se trouve que les maisons d'édition qui m'ont démarché, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, euh, voilà, pour diverses raisons. Les deux peuvent arriver et dans le cas de ce bouquin là, c'est un bouquin que j'ai renvoyé euh, normalement euh, par le processus euh, éditorial de base, c'est-à-dire tu envoies ton manuscrit puis tu attends. Euh, donc voilà. Ensuite, je vais arriver à la deuxième partie du coup de vos questions. Alors là vous m'en avez posé un certain nombre, du coup sur comment choisir son éditeur, comment on, comment on sait que c'est le bon, enfin bon voilà. Euh, des choses comme ça, donc euh, je vais retrouver vos questions. Est-ce que se pointer au Salon du Livre avec son manuscrit c'est une bonne idée euh, Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. D'une part parce que en fait, les éditeurs sont rarement sur les stands. Euh, sur les stands des Salons du Livre vous avez des vendeurs, donc les vendeurs, bah, c'est juste des vendeurs en fait, c'est comme si vous vous pointiez dans une librairie avec un manuscrit, ça, ça va pas marcher. Au mieux, euh, ils vous prendront le manuscrit, mais euh, déjà rien ne vous dit qu'il sera ensuite transmis à la bonne personne, hein, le truc qui peut être perdu et tout, c'est vraiment, je pense, le pire moyen. Et au pire, eh, bah, ils vous diront, bah non, on prend pas les manuscrits, en fait, on est là pour vendre des livres. Après, évidemment, c'est possible qu'il y ait des éditeurs qui soient sur place, euh, mais en général ils ont un peu autre chose à faire que de s'occuper des auteurs qui viennent leur filer leurs manuscrits alors qu'en plus souvent il y a un comité de lecture euh, qui s'occupe de sélectionner les manuscrits avant les éditeurs. Alors ça dépend des maisons évidemment, il y a des petites maisons où y a que les éditeurs lisent tous les manuscrits mais dans les maisons un peu grosses, du coup comme il y a le comité de lecture, euh, l'éditeur il ne lit que les manuscrits qui ont été sélectionnés par le comité de lecture. Ou alors éventuellement il a de piocher euh, des manuscrits un peu au hasard, j'imagine, quand il fait un petit peu son marché, enfin voilà, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas vous pointez au salon du livre avec un manuscrit, c'est vraiment pas, pas une bonne idée. En plus il y a aussi des speed dating qui sont organisés, je pense que ça par contre ça peut être intéressant de regarder. Je sais qu'au salon du livre il y en a, euh, salon du livre Paris, salon du livre Jeunesse de Montreuil, aux Imaginal aussi, alors parfois voilà, il faut chercher sur le site, éventuellement voyez. un un message aux organisateurs pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'on peut s'inscrire, euh, voilà. Voilà, mais se poiter avec un manuscrit, euh, non, ou alors, enfin euh, non, voilà, il n'y a pas de ou alors en fait, non. Euh, faut passer par les, les processus normal en fait. Ensuite, autre question, y a-t-il autre chose que le manuscrit à envoyer? Alors ça dépend un peu des maisons d'édition, il euh, y a des maisons d'édition qui demandent a priori que le manuscrit, euh, mais c'est toujours mieux en fait de faire une lettre, une lettre d'intention, pour expliquer euh, qui vous êtes, si vous avez déjà publié, quoi le résumé de votre bouquin, à qui il est destiné, c'est quoi le genre, combien de mots il fait, euh, et c'est quoi un peu votre intention. Enfin, moi, ça a été quelque chose d'important pour moi de mettre mon intention, parce que j'avais une intention, en fait, euh, qui est la représentation de la diversité en littérature. Et donc, j'en ai profité de la lettre pour mettre ça en avant, parce que c'était un point positif pour moi. Donc voilà, je pense que c'est important de mettre une lettre d'intention, et, et souvent, elle est obligatoire. Hein. Vous, mettrez, vous verrez sur les... Sur les sites, il y a écrit la voilà, lettre d'intention, voilà. et de toute manière, vous n'allez pas, quand vous envoyez un mail, euh, ou un courrier, euh, mettre que le manuscrit, genre, ça fait un peu léger quoi, donc bah, on met une lettre quoi, dans le mail, enfin dans le corps du mail au moins, il faut faire un petit truc. Après souvent on demande le synopsis, c'est euh, un récit euh, sur une page ou deux, de maximum, un, euh, dé ultra détaillé de votre intrigue, avec spoiler. Donc tout ce qui se passe, machin, ils font ça, ils vont là, machin, truc, truc. Si la personne lit le synopsis, c'est tout ce qui se passe dans le bouquin. Alors il n'y a pas tous les détails et tout, hein, mais euh, voilà, on a l'idée générale, l'intrigue, comment ça se résout, euh, les différentes étapes euh, épais, épais ici, enfin voilà. Il y a souvent un résumé à faire aussi, donc là un résumé par contre, bon là c'est un peu plus... Ça, ça ne dit pas tout le résumé. Donc après il faut voir sur les sites, euh, en général il y a toujours une page, euh, envoyez vos manuscrits, et ils disent euh, voilà, synopsis, machin et tout. Après il y a des maisons d'édition qui demandent tout le manuscrit, il y en a qui demandent que les trois premiers chapitres et si ça leur plaît, ils vous demandent le manuscrit en, en entier. Donc voilà, ça dépend, mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir faire une intention, d'intention, un synopsis en plus du manuscrit en fait. Euh, même si c'est pas pour toutes les maisons, bah, à un moment faut le faire quoi, Donc, euh, puisqu'il y a forcément une maison qui va le demander. Ensuite, est-ce que tu l'as envoyé ton manuscrit aussi bien à des éditeurs généraux que spécialisés Alors du coup, euh, je sais pas, on entend par généraux et spécialisés. Mais oui, j'ai envoyé à quelques éditeurs très généralistes, genre, euh, je sais plus exactement, Hachette, Gallimard, enfin voilà, des trucs comme ça, des grosses machines, Albert Michel, enfin... Et j'ai envoyé à des éditeurs spécialisés en SFFF, en, et notamment en Urban Fantasy, qui éditaient des trucs avec des vampires, quoi. Donc voilà, il y avait des éditeurs spécialisés là-dedans, et puis des éditeurs plus généralistes euh, qui éditaient aussi de, de la SFFF. Sous quels critères choisir un éditeur c'est là où c'est important, je pense, de cibler vos envois parce que ça sert à rien d'envoyer vos manuscrits à des éditeurs que vous savez que vous ne voulez pas travailler avec eux. Soit parce qu'ils ont une, je sais pas, une politique euh, mauvaise ou des mauvaises publications, des mauvais retours d'autres auteurs qui disent « fuyez, franchement, ça se passe super mal », soit parce qu'ils sont un compte d'auteur, enfin bon voilà. Il euh, faut faire une sélection avant. Et euh, moi, l'un de mes critères, c'était la distribution. C'est euh, bah, comment on va distribuer vos, vos, vos livres dans les librairies, que, où ils vont être, on va pouvoir les acheter en fait. Pour moi c'était un critère parce que j'ai fait de l'auto-édition et donc mes, mes, mes livres ne sont pas distribués justement, ils sont chez moi dans des cartons, ils ne sont pas dans la librairie à côté de chez vous. Euh, donc du coup l'intérêt pour moi de passer avec un éditeur c'était d'avoir une distribution plus importante que celle que je peux avoir moi euh, en mettant juste en vente euh, mes livres soit sur internet soit en a, faisant des salons à droite à gauche. Il y a des éditeurs qui ont des distributeurs, euh, des gros distributeurs qui font qu'ils qu sont dans les FNAC, qui sont à peu près dans toutes les librairies, etc. Après, il y a des plus petits éditeurs qui, ont, qui peuvent avoir des distributeurs aussi ou pas, euh, mais qui vont être distribués à plus petite échelle. Ils ne sont pas dans toutes les FNAC, ils ne sont pas dans toutes les librairies, etc. Donc voilà, il faut regarder ça un petit peu, et euh, par exemple, le guide dont je vous ai parlé, je vous mettrai le lien, il détaille un petit peu euh, s'il y a une distribution, quel est le distributeur et tout. Ce qui m'intéressait aussi chez Scrineo, c'est qu'ils ont une distribution assez conséquente, qu'ils font des salons aussi, euh, j'aimais beaucoup ça, je, je, je vois les auteurs qui sont chez Scrineo, je vois qu'ils sont à peu près dans, dans pas mal de salons, je vois qu'il y, y a des bouquins qui sont sélection... chez eux qui sont sélectionnés pour des prix, etc. Ça veut dire qu'ils font quand même un effort à ce niveau-là euh, et qu'ils laissent pas le livre euh, comme ça dans la nature. J'aurais accepté éventuellement de signer avec un petit éditeur qui avait beaucoup de distribution mais euh, si j'avais assurance que euh, la promotion était quand même faite de manière correcte s'il y avait des salons enfin si le livre était quand même Mis en avant, à plus petite échelle éventuellement, mais euh, voilà, qu'il y avait un effort qui était fait et que c'est pas fait à la quoi. Et puis après, il y avait aussi les retours d'autres auteurs, enfin, évidemment, la première chose que j'ai fait, euh, c'est demander, bon bah voilà, il y a machin qui m'a proposé, euh, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'avec toi ça se passe bien, enfin voilà, c'est important de savoir ce que ça s'est bien passé avec d'autres auteurs, parce que euh, une fois que vous avez signé, c'est difficile de faire marche arrière, voire pas possible. Donc euh, voilà, faut faire un petit peu gaffe. Après, il y avait évidemment le critère de. Euh, accepter euh, bah, qu'il y a un personnage trans dans mon histoire, qu'il y a euh, une meuf lesbienne en personnage secondaire, enfin voilà des choses comme ça. Ça se serait vu tout de suite en fait au premier rendez-vous, on m'aurait dit bon bah par contre ça il va falloir le modifier, ce personnage là ça serait mieux s'il si, si était comme ci, comme ça. Oui c'était ma volonté d'avoir un éditeur qui était volontaire dans sa démarche de proposer une plus grande représentation notamment dans la littérature jeunesse, sans forcément être militant mais en tout cas euh, sensible à ces euh, à ces questions-là. Et euh, ce qui m'a aussi décidé à signer chez Extremeo, c'est aussi parce qu'on m'a dit, on aime bien ton bouquin aussi parce qu'il euh, y a de la diversité et parce que tu as une volonté là-dedans. Ensuite, y a-t-il une plateforme ou un endroit où seraient référencées les maisons d'édition françaises Alors non, voilà, en fait, vous pouvez trouver des listes sur Internet si vous tapez éditeur jeunesse, éditeur science-fiction, éditeur romance. En général c'est par gens. il y a des listes qui vont sortir, après elles sont rarement exhaustives. Moins pour le monde de l'imaginaire, je vous conseille le guide dont je vous ai parlé. Après vous allez avoir des listes de 4km et il faut aller voir chaque site, machin, regarder si c'est bien, regarder si c'est bien un compte d'auteur et pas un compte d'éditeur, euh... Regarder si c'est bien un compte d'éditeur et pas un compte d'auteur, mais des, des listes toutes faites euh, qui sont vraiment très bien, euh... Voilà, il n'y en, en a pas forcément, euh, et puis tout n'est pas référencé à un, à un même endroit, il faut, il faut faire ses recherches. Il faut faire ses recherches sur internet, il faut aussi faire ses recherches en librairie, je pense. Parce que si vous voulez une certaine distribution, le mieux, c'est de faire les 2-3 librairies à côté de chez vous, euh, la FNAC éventuellement aussi, et de regarder quelles sont les maisons d'édition qui sont présentes dans le genre du bouquin que vous écrivez. Je pense que ça peut être intéressant à faire. Comment on démarche une maison d'édition euh, Du coup, bah, en envoyant un manuscrit tout simplement. Hein. Souvent il y a une page euh, dédiée sur le site de l'éditeur, soumettre un manuscrit, euh, nous envoyer un manuscrit, enfin voilà. Et bah faut lire et voir comment c'est quoi la, la démarche pour eux, ça peut être en papier ou en... En numérique par mail, euh, ils peuvent demander un synopsis ou pas, etc. Mais globalement c'est comme ça qu'on démarche hein, en éditeur, il hein, n'y a pas 36 solutions. Ou alors il faut connaître quelqu'un. Bon voilà, si vous avez du réseau, euh, évidemment euh, c'est possible de faire passer un manuscrit directement et de ne pas l'envoyer à l'adresse la, mail générale. Et je vous cache pas que c'est arrivé, hein, qu'il y ait quelqu'un qui me file un contact et du coup, bah... Mon manuscrit a été regardé euh, éventuellement avant, bon après ça, pas, ça ne marche pas forcément la preuve, euh, voilà c'est pas comme ça que ça s'est passé. Soit vous avez du réseau, soit bah il faut il faut renvoyer le manuscrit. Comment on reconnaît un bon éditeur euh, En fait il y, y a plein de critères mais euh, Bon déjà c'est un éditeur qui a compte d'éditeur, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui ne vous demande zéro argent. Si un éditeur vous demande de l'argent, pour quoi que ce soit, pour de la correction, pour une couverture, pour euh, acheter vos propres livres, non, vous vous barrez. Hein. Un éditeur il vous paye. Déjà ça c'est la base. Après, euh, pour moi un bon éditeur, c'est un éditeur aussi euh, qui a des bons retours de la part des auteurs. C'est des choses qui s'échangent entre auteurs, etc. Si vous avez des auteurs dans mon entourage, n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'il faut demander, enfin voilà, et ça s'est bien passé avec machin, euh, ou pas, et, et comme ça, ça, tu sais, un peu, bon, eux, c'était bof, ils payent mal, eux, euh, ils mettent mille ans euh, à régler tes droits d'auteur, eux, ils veulent pas te dire combien tu t'as vendu de bouquins, enfin bon, voilà, c'est des, des choses comme ça. Après, euh, c'est en fonction du contrat. Bon, un éditeur euh, qui me propose euh, 4-5% sur un livre, euh, bah, en fait... Euh j'ai l'impression qu'on se paye ma tête en fait. Euh, avec la Ligue des auteurs professionnels, on réclame 10%, alors on les a pas toujours, hein, je vous le cache pas, mais enfin euh, voilà, c'est un objectif qu'on a, c'est que tout le monde soit à 10% de droits d'auteur. Un éditeur qui vous propose, euh, je sais pas, 4%, enfin j'en sais rien, des, des, des trucs comme ça, euh, par exemple c'est pas possible quoi. Un éditeur qui veut pas négocier, euh, aussi, euh, moi je, je, à partir du moment où il n'y a pas de négociation possible, en général j'ai tendance à, à reculer parce que, parce que tout se négocie en fait, Et pas mon problème si ça les embête de modifier des contrats, euh, enfin voilà. Un bon éditeur c'est quelqu'un qui aussi, euh, qui met en avant ses livres, qui met en avant les auteurs euh, et qui fait pas juste les référencer sur, à la FNAC et sur Amazon soit quoi, c'est quelqu'un qui se démène un peu pour que les livres se vendent. On va dire que c'est ça ma réponse. toute question une maison militante ouverte était-elle essentielle dans tes recherches Alors j'ai déjà un peu répondu mais évidemment parce que, parce que mon bouquin, euh, bah par exemple il y a un, un des personnages euh, secondaires, un des sidekicks euh, qui, euh, qui est trans et du coup bah c'était essentiel, enfin sinon ils auraient dit non en fait, c'est pas tellement que euh, c'était essentiel c'est que bah sinon ils auraient pas pris mon bouquin donc à partir de là ou alors ils auraient demandé de modifier le personnage mais bah du coup ça n'aurait pas été non plus quoi. De fait par qui je suis et ce que je dis sur internet etc, il y a un tri qui s'effectue. J'imagine que ce sera possible qu'un jour voilà il y a quelqu'un qui me contacte, en étire qui me contacte, me dit ok pour tel bouquin machin et puis après du coup je me rends compte que ça va pas. Ouais voilà. Combien as-tu d'interlocuteurs risquent au sein de la maison d'édition et comment est-ce qu'on décide qu'on fait confiance à cette ou ces personnes pour travailler sur notre bouquin Je veux dire, trouver une maison d'édition, c'est pas seulement l'entreprise mais aussi la professionnelle derrière. Oui, effectivement, euh, le feeling, il est quand même important. Malgré tout, il y a le contrat qui est là pour cadrer tout et sécuriser un peu tout le monde. Après, il y a le travail avec la personne. Euh, moi, je suis en contact avec une personne dans la maison d'édition jusqu'à présent, qui est mon éditrice, du coup. Euh, j'ai eu un peu des contacts avec euh, la personne qui est au-dessus au d'elle. Après, j'imagine que peut-être j'aurai des contacts avec la compta ou... Ah si, j'ai un contact aussi avec la communication. Oui, effectivement, <rire> je suis bête. Donc voilà, il y a deux contacts réguliers, donc la communication et mon éditrice. Après du coup la communication, bon voilà c'est pour dire ah j'ai sorti une vidéo, vous pouvez la partager, enfin des choses comme ça, ou pour qu'ils me disent ah on va vous annoncer à tel moment, enfin voilà. Et du coup là actuellement le travail c'est essentiellement mon éditrice qui elle-même travaille, elle a une assistante, mais globalement en fait tout passe par elle, enfin moi j'essaie de, de communiquer qu'avec elle. Par exemple pour euh, gérer les relations avec euh, l'illustratrice qui va faire la couve et tout, c'est elle qui s'en occupe, moi je fais mes retours à mon éditrice et puis ensuite elle elle, elle s'occupe de... De, voilà, de dispatcher un peu les informations. Pour moi, il était primordial, c'est le premier contact avec cette personne qui a été positif et, et ce qu'elle l'a dit sur mon manuscrit, ça a joué un, un grand rôle dans ma décision de, de, de faire confiance. puis les retours que j'avais aussi, euh, par ailleurs, enfin, voilà, parce qu'on me demande toujours, hey, tu penses quoi de machin enfin, voilà. enfin, Très vite je me suis rendu compte dans ces retours, dans, dans tout ça, qu'on voilà, était sur la même longueur d'onde et que du coup, Enfin, j'avais eu raison quoi. Le manuscrit doit-il être parfaitement fini ou la maison d'édition peut nous aiguiller pour corriger Alors le manuscrit, il, peut être, il, il doit être fini autant que vous pouvez en fait. Si vous envoyez un truc euh, où vous disiez Ah il faudra que je change le chapitre 27, machin, etc, c'est pas un bon calcul. Faites le maximum que vous pouvez, après évidemment il va rester des coquilles éventuellement, évidemment ce sera pas forcément parfait et nickel et tout, et effectivement la maison d'édition sera là derrière, pour euh, vous dire, ah là, tu pourrais peut-être changer, ah là, il n'y a pas mis assez d'informations, là, ton intrigue, elle va un peu trop vite, ou ah, peut-être qu'on peut échanger tel truc. Enfin, sera là, pour vous aiguiller, pour faire que votre manuscrit et que votre texte se bonifient, et surtout soit aussi approprié au public que vous visez. Parce que des fois, en tant qu'auteur, ça peut être compliqué de se dire, euh, surtout quand on écrit pour la jeunesse, est-ce que dire ça pour euh, des ados... 13 ans, est-ce que ça va, machin. Et du coup, bah, l'éditeur, lui, est plus spécialisé en général sur le, le public, puisqu'il a vu passer plein plein de, plein de manuscrits. Il peut aider à faire des choix, en fait. Est-ce que l'âge compte Non, techniquement, l'âge ne compte pas. Après, forcément, euh, on est plus mature. Euh, et peut-être qu'à 18 ans, j'aurais fait des erreurs sur le choix de la maison d'édition, sur euh, la négociation du contrat, sur peut-être que j'aurais cédé sur des choses, peut-être que voilà, mais euh, techniquement là je ne compte pas. Faut-il envoyer directement son manuscrit Peut-on se faire remarquer d'une autre manière Alors oui, il faut envoyer directement son manuscrit au service des manuscrits, par l'adresse mail des manuscrits ou l'adresse postale du manuscrit. Après c'est possible de se faire remarquer d'une autre manière évidemment. Encore plus sur internet, si vous écrivez quelque chose sur Wattpad qui marche très bien, il y a des éditeurs qui peuvent s'y intéresser. Si vous faites une chaîne YouTube qui marche très bien, il y a des éditeurs qui peuvent venir vous voir « Hey, t'aurais pas un truc dans les, cou dans les tiroirs ?» Enfin, Globalement, oui, c'est possible de se faire remarquer. Après, je pense qu'il ne faut pas attendre de se faire remarquer. Il faut, il faut être proactif dans sa démarche. Si on veut être édité, si on veut que notre livre soit lu, à un moment, il faut, il faut prendre les devants. Et pas attendre que quelqu'un vienne vous chercher. Parce que oui, ça arrive, mais c'est très rare. Soyez proactif, envoyez mon manuscrit. Est-ce que qu'avoir un agent littéraire est mieux pour trouver un éditeur je pense que oui, puisqu'un un, un agent, bah, il est spécialisé, il sait à quels éditeurs il faut parler, il sait, il sait comment faire, euh, il saura négocier votre contrat, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas d'agent pour le moment. J'ai déjà eu, euh, donc il y a eu la négociation de ce contrat-là. Euh, j'ai déjà eu une autre négociation avant euh, qui finalement n'a pas abouti, mais voilà. Et clairement, euh, à terme, moi, je veux un agent. <rire> enfin, genre, c'est trop chiant, c'est trop stressant. Enfin, c'est pas mon métier, quoi, de, de négocier un contrat, de, de gérer mes droits d'auteur et de et de savoir exactement quoi demander et comment le faire et comment trouver les bons arguments pour avoir ce que je veux. Enfin, du coup, euh, oui j'aimerais bien à terme avoir un agent personnellement pour pouvoir déléguer cette partie-là et ne pas m'en occuper et ne m'occuper que de la création comment est-ce que tu envoies ton manuscrit papier ou en ligne, alors ça dépend de la maison d'édition il y en a qui veulent en ligne, il y en a qui veulent papier enfin bon c'est de plus en plus en ligne quand même mais il y en a encore qui demandent du papier là et puis tu dois payer 60 balles pour imprimer ton manuscrit Bref. et donc sur le format, alors il y a des maisons d'édition qui demandent un truc euh, enfin qui demandent des trucs spéciaux, mais en général vous faites en times 12 avec un interligne de 2 et puis ça passe très bien, euh, tout en noir et blanc euh, enfin euh, pas de recto verso il y a avec le numéro des pages en bas n'oubliez pas de mettre sur la, la première page votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail quand même, hein, c'est utile. Et puis si vous l'envoyez en papier, il faut qu'il soit relié. Voilà, euh, cette fois j'ai fait le tour, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Donc du coup, la prochaine vidéo, ça risque d'être sur la prochaine étape qui est le contrat. Donc comme je vous dis, je ne pourrais pas vous dire euh, moi exactement ce que j'ai, euh, mais je vous pourrais vous donner des, des trucs généraux. Si vous avez des questions sur le contrat, euh, mettez dans les commentaires, et puis ensuite après le contrat, je pense qu'on sera sur la correction. Je vais m'arrêter là. Mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo, et puis partagez la vidéo parce que franchement, des questions comme ça, j'en reçois tout le temps. Comment on fait pour envoyer un? un manuscrit, machin. Voilà, j'ai répondu normalement à tout, à peu près, ce que vous m'aviez demandé. C'est que je n'aurais plus à me répéter, comme ça que j'aurais juste à, à linker la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Je sais plus ce que je dis normalement. Abonnez-vous. Voilà. Très bonne journée à vous.